Agroforesterie, ça pourrait vouloir dire euh, la culture de la, de la forêt, euh, de replantation, reboisement, euh, quelque chose comme ça. Agroforesterie, c'est pas, agriculture dans la forêt, un truc comme ça, non euh, Ça évoque le mot forêt, euh, c'est le travail en forêt, non La gestion des forêts, des bois. Point d'interrogation. Agroforesterie, alors vraiment, non, là, là, je ne suis... je, je sais pas ce que c'est ce du tout là. C'est quoi c'est aberrant. aberrant parce que chaque plante, chaque culture a ses exigences et c'est rare de faire des mariages. Heureux. Comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos parents mais nous l'empruntons à, à nos enfants. On a demandé aux agriculteurs de, de relever des défis, donc de produire plus, etc. on y est arrivé. Aujourd'hui, on est dans une seconde phase où on va demander aux agriculteurs de produire non plus des productions qui étaient destinées essentiellement à la production alimentaire, mais aujourd'hui à la production industrielle. Donc la donne va changer. On a quand même une évolution des terres qui ne vont pas dans le bon sens, des taux de matière organique qui baissent, des utilisations d'azote de plus en plus importantes dans une agriculture de luxe. On traite les faits, mais on ne cherche pas la cause. On observe une diminution de la biodiversité qui touche plusieurs groupes biologiques qui potentiellement rendent des services intéressants aux cultures. Donc, Ces services écologiques ont tendance à diminuer en intensité en Europe. Comment, comment on peut trouver une interaction qui fait qu'on va amener un peu plus de vie, un peu plus de carbone, un peu plus de biodiversité, stocker un peu plus d'eau, tout ce qu'on nous demande de faire. Est-ce que c'est l'agroforesterie qui va régler les problèmes je, je, je me pose la question. Alors donc, j'y crois pas du tout, alors ça c'est sûr. C'est une grosse surprise. C'est dommage que c'est pas plus connu. J'étais vraiment surprise par le, enfin, le, la culture qui, est vraiment, enfin, qui a, qui a un, un bel aspect. Quoi. Après, bon, là où je me pose des questions, c'est sur la transposabilité de, de ce système-là dans, dans toutes les régions de France. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être pas transposable partout, en tout cas pas, pas en l'État. Quel type d'arbre adapté par rapport au sol, par rapport à la région, au climat C'est surtout l'implantation qui me pose le plus de problèmes, enfin pas de problèmes, mais de questions. Mon choix des essences par rapport au sol, mmh. bon, l'aspect taille bien entendu. La largeur des bandes qu'il faut réaliser. Je pense que ça poserait problème. C'est sûr que ce n'est pas une panacée, elle ne va pas répondre à, les, à tous ces enjeux environnementaux qui sont de, de plus en plus importants au Québec. Comment euh, associer ça au système de production euh, petit élevage de volaille? La DESA est un système de pastoreo extensivo qui combine también cultivo bajo arbolado. Elle occupe millions 3,5 de millions d'hectares depuis des siècles. Si l'agroforesterie apporte des solutions en termes économiques et écologiques, je ne vois pas comment on pourrait faire abstraction de cette approche. Faire des arbres, en principe, ils vont rester après moi. Et c'est peut-être un petit peu vaniteux de dire qu'on ben, aura laissé quelque chose qui paraîtra après. Et cette fierté, ben, ça aide à vivre aussi, ça fait, ça fait du bien. Je pense que c'est peut-être plus important finalement que l'argent.